Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de ce mois de mai, je pense que vous allez être content les amis. Euh, en effet, Jupiter entre en taureau. Bon, vous savez qu'elle change de signe une fois par an parfois deux, mais là, bon, elle entre euh, donc euh, en taureau, le 16, et le taureau est en harmonie avec vous, c'est votre secteur des amitiés, des projets, des rencontres, euh, un petit peu imprévus, enfin de tout ce qui peut être... Euh euh, imprévisible et donc évidemment vous pouvez avoir des bonnes surprises étant donné que jupiter est en euh, en bon aspect avec vous alors euh, vous savez que c'est une planète qui amplifie tout hein, le bon comme le moins bon alors elle va elle transporte forcément des aspects avec elle de votre thème natal si elle transporte des bons aspects alors vraiment euh, vous allez être heureux vous allez euh, euh, vous retrouver avec une bande d'amis avec qui vous serez à l'aise parce qu'avec jupiter on est toujours à l'aise avec les autres hein. c'est une de ses caractéristiques on est à l'aise pourquoi parce qu'on est en confiance hein, tout simplement euh, vous pouvez également euh, trouver euh, euh, éprouver de l'admiration pour quelqu'un et vous en faire un modèle, hein. c'est quelque chose de très fréquent quand Jupiter est en taureau parce qu'elle a un rapport avec le lion hein, et le côté euh, donc euh, admiratif qu'on peut avoir pour quelqu'un. Si vous vous trouvez un mentor, surtout n'hésitez pas à, à le copier. Hein. Du côté de vos activités, de votre vie quotidienne, Mars, hein, mars est entré dans votre signe déjà le, hein, le 25 mars, euh, elle a passé une partie du mois d'avril et maintenant elle est dans le troisième elle, elle va arriver dans le troisième des camps de votre signe euh, à partir du 8 et du 8 au 20 elle va être en bon aspect avec Neptune donc euh, franchement si vous avez quelque chose à démarrer c'est le bon moment parce que vous atteindrez votre objectif et non seulement vous atteindrez votre objectif mais euh, bah, il y aura du monde qui va euh, vous respecter, respectez, vous regardez, peut-être avec admiration, hein, on en parlait, il euh, y a vraiment euh, quelque chose que vous pouvez réussir avec ce Mars. Bon, maintenant, il euh, n'y a pas que des côtés euh, positifs hein, avec Mars, euh, on le sait très bien, les, les anciens l'appelaient « la petite maléfique », mais bon, euh, faut mettre ça entre guillemets. Donc, euh, vous pouvez être trop impatient, trop impulsif, il y a un côté un petit peu excessif hein, avec euh, Mars dans, dans votre signe. Les humeurs peuvent aller très haut mais elle est très bas aussi, et donc vous pouvez être un petit peu euh, compliqué, euh, difficile à vivre. Hein. Mais vous saurez vous faire pardonner, parce qu'il y a ce Neptune hein, qui, euh, euh, je veux dire, Mars est planète sèche, donc son bon aspect avec Neptune va la rendre un peu moins sèche, hein, puisque c'est une planète d'eau. Donc, euh, bon, il y aura peut-être aussi euh, beaucoup d'émotions hein, à exprimer. Côté cœur, euh, Vénus aussi en Cancer, hein, donc c'est très bon hein, pour vous, euh, dans la mesure où avoir Vénus dans son signe, ça n'arrive qu'une fois par an. Premier décan du 7 au 16, et deuxième décan du 16 au 26. Premier décan, elle est en bon aspect euh, avec Saturne, donc si vous faites une rencontre, hein, c'est, dites-vous que ça peut être quelque chose de durable. À moins que vous ne rencontriez quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, ou qui a beaucoup d'expérience et que vous allez admirer, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il euh, y a vraiment la possibilité de faire des rencontres. Hein, premier, deuxième décan, euh, vous n'avez finalement euh, aucune dissonance hein, sur vos décan. On ne peut qu'interpréter de manière positive euh, cette Vénus, euh, pleine de tendresse, de sensualité, de de de d'appétit, de vie, hein, de gourmandise. Alors attention hein, aussi, euh, à, euh, vous aurez envie de sucre. Donc euh, hein, c'est bientôt les vacances. Euh, surveillez votre euh, vos appétits euh, qui parfois n'auront pas de limites. Hein, euh, c'est vrai que c'est difficile hein, quand on a envie, euh, besoin de plaisir, comme c'est le cas quand Vénus est chez nous, dans notre signe. Euh, bon, c'est un petit peu difficile de se frustrer et de hein, de se mettre justement des limites. d'excellentes journées, hein, le 5, le 13, le 18 et le 28 aussi, parce que bon, euh, la Lune sera en harmonie avec vous et vous serez vous-même en harmonie avec la vie et avec toutes les bonnes choses qu'elle peut vous proposer ce mois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro.com, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux,